Messieurs les membres du jury, nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de vous présenter notre thèse en binôme intitulée « Revue systématique de la littérature, stigmatisation et facteurs associés dans la schizophrénie » sous la direction du docteur Guillaume Fon. Euh, Donc Pour commencer, je vais revenir un petit peu sur le début du projet. Euh, le docteur Font m'a proposé de travailler avec lui il y a un peu plus d'un an sur le thème de la stigmatisation dans la schizophrénie. Euh, le but était de rassembler toutes les euh, données quantitatives connues sur le sujet sous la forme d'une méta-analyse. Euh, je me suis rendu compte, euh, petit à petit, en me mettant au travail, de l'ampleur de la littérature qui existait sur le sujet. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre un stage au DIM de psychiatrie euh, dans le service du docteur Font et du professeur Boyer, afin de me consacrer euh, à plein temps à cette étude. Je suis donc venue en renfort euh, il y a maintenant un an, c'était un sujet qui nous tenait à, qui nous tenait à cœur. suite un travail beaucoup plus complexe que ce que l'on avait imaginé au début et d'ailleurs le travail est toujours en cours. Donc ce que nous allons vous présenter aujourd'hui en binôme est un point d'étape de ce travail de méta-analyse, à savoir les résultats de la revue systématique de la littérature et les premiers résultats de la méta-analyse et la suite des travaux seront poursuivis par le docteur Etchekopar et le docteur Font. Nous allons commencer par une définition de la stigmatisation qui est une mise à l'écart d'une personne pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. Il faut savoir distinguer la stigmatisation publique, donc qui correspond aux opinions négatives et aux discriminations exercées par le grand public. Donc il s'agit du regard de la population générale sur, là en l'occurrence, les patients schizophrènes, de la stigmatisation personnelle, donc qui correspond à la stigmatisation du point de vue de la personne qui en est cible. La stigmatisation personnelle se découpe en trois sous-éléments. La stigmatisation perçue, je vous donne un exemple. Je ne pense pas que les gens aient envie que je vienne à cette soirée parce que je suis schizophrène. Donc ça va être une impression, une perception subjective du patient. La stigmatisation expérimentée, donc qui correspond aux expériences quotidiennes que le patient pourra vivre, euh, par exemple des violences verbales ou un refus à l'embauche euh, au motif d'une schizophrénie. Et enfin, l'autostigmatisation qui correspond à l'internalisation de la stigmatisation et qui se produit lorsqu'on commence à croire en ses opinions négatives. Par exemple, je ne mérite pas de me marier parce que je suis schizophrène. Il faut savoir que dans le monde, 23 millions de personnes souffrent de schizophrénie et parmi elles, 30% vont souffrir de dépression comorbide. Les patients qui souffrent de troubles mentaux sont plus stigmatisés que la population générale et parmi eux, les schizophrènes le sont encore plus. Donc voici une étude phare sur le sujet, c'est celle de Gerlinger, qui est un médecin allemand euh, et d'une équipe de chercheurs allemandes, américaines et belges, euh, qui a été réalisée en 2013 et qui fait un état des lieux, au travers d'une revue systématique de la littérature, des chiffres et facteurs associés euh, à la stigmatisation dans la schizophrénie. Donc, euh, les quatre facteurs qui ressortent principalement sont la dépression, la qualité de vie, la sévérité des symptômes psychotiques et les symptômes positifs comme étant associés positivement ou négativement, euh, à la stigmatisation dans la schizophrénie. Mais dans cette étude, aucune analyse n'a été réalisée et depuis 2013, aucune, aucun nouvel état des lieux n'a été fait alors qu'il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Ce qui nous amène donc à l'objectif de notre étude qui était de synthétiser de façon quantitative l'ensemble des données publiées sur les facteurs associés à la stigmatisation dans la schizophrénie. Donc, je vais vous présenter donc les critères d'inclusion de, de notre revue de la littérature. Euh, donc, Il fallait que les études euh, s'intéressent à des patients qui avaient un diagnostic de schizophrénie ou de, du trouble de, du spectre de la schizophrénie euh, établi par un professionnel selon les critères du DSM-5 ou de la CIM 10 euh, Il fallait euh, que la stigmatisation soit présentée sous la forme d'une échelle standardisée et que l'article euh, présente des données quantitatives brutes exploitables pour la méta-analyse. Là, c'est la liste donc, des variables qui ont été recueillies dans les études incluses. Donc, tout d'abord, des facteurs sociodémographie avec l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, par exemple. Ensuite, des variables cliniques sur la durée de la maladie, euh, l'association à une dépression, l'insight du patient. Ensuite, des variables en, en rapport avec les traitements de la schizophrénie, comme par exemple l'adhérence au traitement, des variables de réhabilitation, comme la confiance en soi, et des variables sur la qualité de vie des patients. Nous avons identifié des, re, des études lors de nos recherches sur les bases de recherche de Medline et Cochrane. Nous avons d'abord étudié sur la base des, des résumés et des titres les études. Et Nous avons exclu donc toutes les études euh, qui présentaient de la stigmatisation publique, qui présentaient des, de la stigmatisation d'autres troubles mentaux, euh, qui étaient des cas témoins ou des essais randomisés euh, pour des raisons de biais de sélection. Ensuite, euh, sur les articles éligibles, nous avons lu l'intégralité des textes. Et nous avons exclu euh, toutes celles qui ne présentaient pas de données exploitables pour la méta-analyse et toutes celles qui présentaient une population qui était identique à celle d'une autre étude pour que les patients ne soient pas inclus deux fois dans la même étude. Et euh, quand la situation se présentait, nous avons choisi l'étude qui est présentée le plus de données exploitables. Donc, après toute cette sélection, au total, nous avons inclus 92 articles dans notre, euh, dans notre analyse. Voici un graphique qui vous montre l'ensemble des échelles de la stigmatisation que nous avons retrouvées au cours de notre revue. Comme vous pouvez le constater, il existe une grande hétérogénéité en fonction de la sous-dimension explorée, qu'elle soit perçue, expérimentée, que ce soit de lauto Il y avait une majorité d'auto-questionnaires. Il existait également des hétéro-questionnaires que vous pouvez voir en gras sur la diapositive. Enfin, une notion à prendre en compte, c'est que euh, parmi ces échelles, certains, euh, certaines d'entre elles avaient différentes variantes. Je vous donne l'exemple de l'ISMI, l'Internalized Stigma Mental. Euh, Illness, qui est une échelle qui pouvait se décliner en une dizaine de sous-échelles, en fonction du nombre d'items qui avaient été intégrés, euh, du pays, de la langue, euh, et donc ce qui fait que ces échelles sont plus spécifiques à une population donnée. Donc nous avons inclus plus de 15 000 patients dans cette revue, avec une moyenne d'âge pondérée de 39 ans. Il y avait une majorité d'hommes, euh, et le trouble évoluait depuis 13 ans, en moyenne pondérée. Euh, donc, voici, un, euh, voici une carte qui représente euh, le nombre d'études réalisées par pays. Plus c'est foncé, plus il y a eu d'études réalisées dans le pays. Sur le graphique de gauche, vous pouvez voir que la Turquie et la Chine arrivent en tête de file, suivi de quelques pays d'Asie du Sud-Est, et ensuite arrivent les pays occidentaux. Lorsqu'on rapporte ce, ce nombre d'études réalisées au nombre d'habitants par pays, on figure de proue la Turquie, la République tchèque, Taïwan et Hong Kong, euh, par rapport aux pays occidentaux, et la Chine euh, n'est plus au premier plan. On s'est demandé d'où pouvait venir euh, cette différence. Donc, cette différence est peut-être culturelle, euh, car lorsqu'on a voulu faire un état des lieux de la stigmatisation dans les pays asiatiques, euh, ce qui revenait quasi systématiquement dans toutes les introductions d'articles, c'était la notion de confucianisme, euh, qui est une philosophie qui est très répandue en Asie et qui considère qu'un qu patient schizophrène l'est selon son propre échec moral. De même, en Turquie, les croyances euh, traditionnelles considèrent les troubles mentaux comme une punition pour leurs méfaits enfin, il faut savoir que certaines cultures africaines d'Amérique du Sud considèrent, euh, entre autres, considèrent euh, la schizophrénie comme un acte surnaturel. Dans le genre de travaux que nous menons, la notion culturelle est très importante à prendre en considération, parce qu'un facteur pourrait être positif dans une société, dans une culture, et négatif dans l'autre. Je vous prends l'exemple du sexe féminin, qui a été retrouvé comme associé à la stigmatisation en Inde, alors qu'il n'a pas été retrouvé associé en Allemagne. Cette différence s'explique peut-être par le fait que dans les pays émergents, la femme est stigmatisée, qu'elle euh, qu souffre de troubles mentaux ou non. Enfin, le dernier élément que nous apporte cette carte, c'est qu'on peut voir qu'en Afrique et en Amérique du Sud, euh, il y a peu d'études qui ont été réalisées, alors qu'ils qu comptent pour un quart de la population mondiale. Donc, voici les premiers résultats euh, principaux euh, des premières analyses statistiques qui ont été réalisées avec l'aide du docteur Fon et du Dr Coppa. Euh, cette carte, elle représente en fait, les Z-scores des niveaux de stigmatisation par pays, condérés en fonction du nombre de patients qui ont été étudiés dans chaque pays. Calculer les Z-scores, en fait, ça nous a permis de standardiser les échelles pour les rendre comparables, parce que les échelles, comme on vous l'a dit plus haut, euh, étaient euh, avec chacune des propriétés différentes et des scores qui étaient différents. Donc, ça nous a permis de classer par ordre décroissant de stigmatisation euh, les pays, du euh, plus stigmatisant euh, en violet au moins stigmatisant en bleu pâle. Qu'on peut voir sur cette carte déjà en premier lieu, c'est que les pays, les trois pays qui sont le plus stigmatisants sont la Chine, la Jordanie et la Turquie. Pour ce qui est de la Chine et la Turquie, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu plus haut avec la carte de Morgan que Morgan vous a présentée, c'est-à-dire c'est les deux pays qui ont fait le plus d'études, qui sont retrouvés aussi comme les deux pays avec les taux de stigmatisation les plus hauts. Donc ça, ça peut être dû à plusieurs choses. Euh, Peut-être que les auteurs, au final, dans leur pratique courante, ont plus remarqué de stigmatisation en Turquie et en Chine, et donc été amenés à faire plus d'études sur le sujet. Euh, on peut aussi penser qu'il peut y avoir eu un biais de publication, et que c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet qu'elles ressortent autant et qu'elles ressortent plus finalement que aurait pu ressortir un pays africain, alors que là, euh, ça peut pas être le cas puisqu'il y a peu d'études sur le sujet en Afrique. Euh, une autre zone géographique qui ressort euh, marquée, c'est l'Europe. Donc, On peut voir en Europe que la quasi-totalité des pays ont étudié euh, la stigmatisation et que les résultats montrent des taux de stigmatisation bas dans tous les pays euh, en Europe. Euh, ça, ça peut être dû à plusieurs choses. Euh, tout d'abord, ce, ce qui est important, c'est que la, la schizophrénie en Europe est vue comme une maladie contrairement à d'autres pays, comme ce que vous disait Morgane tout à l'heure, où, où la schizophrénie peut être vue comme un échec moral ou comme une punition. Donc, le fait que ce soit vu comme une maladie, ça enlève le côté jugement. Par contre, ce qu'il reste, c'est le côté, l'idée, en tout cas le préjugé, comme quoi dans les pays européens, euh, ce qui reste, c'est le préjugé comme quoi euh, les, les patients euh, schizophrènes vont être moins capables de faire que le reste de la population ou vont être peut-être plus violents que le reste de la population, donc un, un, un préjugé qui est exacerbé par rapport à la réalité. Euh, un autre point à évoquer en Europe, c'est que, il y a d'importantes aides sociales qui sont euh, qui sont données aux patients qui sont malades en Europe, notamment par exemple l'allocation adulte handicapé en France. Ces allocations et ces aides, elles vont avoir plusieurs effets euh, a priori sur la stigmatisation. D'une part, elles montrent la reconnaissance de la maladie par l'État, euh, ce qui peut diminuer la stigmatisation. Et en plus, elles vont avoir l'effet de donner un revenu au patient qui va pas avoir besoin de travailler pour gagner sa vie et qui, du coup, va être plus coupé de la société, donc plus isolé et donc moins exposé à ces situations de stigmatisation. Euh, voilà, ce qui peut expliquer un petit peu la baisse de la stigmatisation dans ces pays. Euh, ensuite, il y a, a d'autres pays donc, qui, qui interpellent un petit peu sur la carte, notamment euh, le Canada, euh, l'Australie, le Mexique, qui sont aussi avec des, des taux de stigmatisation qui sont hauts. Euh, donc pour, cette, pour le, le Canada, il n'y a pas d'explication qui est avancée, c'est assez étonnant par, par rapport à l'Europe qui, qui est assez industrialisée. On s'attendrait à des résultats un peu euh, similaires dans le Canada, mais ce n'est pas le cas. Par, par contre, euh, pour ce qui est du Mexique ou pour ce qui est de l'Australie, les auteurs avancent des, régions, des raisons culturelles à nouveau, donc au Mexique religieuse et euh, en Australie peut-être en l'influence de la culture aborigène. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans en Australie au Mexique, il n'y a qu'une étude euh, dans chaque pays réalisée sur le sujet. Donc, c'est peut-être des résultats qui sont moins significatifs que pour les autres pays euh, comme la Turquie et la Chine. Enfin, la dernière euh, question qu'on pourrait se poser en voyant cette carte, c'est est-ce qu'elle est… Donc là, elle présente vraiment la stigmatisation de la schizophrénie. On peut se demander si euh, on pouvait la comparer à euh, de la stigmatisation, par exemple, de l'orientation sexuelle ou la stigmatisation du VIH, on pourrait se demander si on obtiendrait les, le même genre de résultat et si, euh, il existe une composante générale à la stigmatisation qui... Euh, dans chaque pays qui ne soit pas forcément spécifique à chaque type de stigmatisation. Nous n'avons pas encore terminé euh, l'ensemble des analyses quantitatives, mais en tout cas, les premiers résultats qui ressortent sont que l'âge au début de la maladie précoce et la dépression semblent être des facteurs associés positivement, donc évoluant dans le même sens que la stigmatisation. Une tendance semble se dessiner pour la qualité de vie, euh, qui, qui est un facteur qui est corrélé négativement à la stigmatisation, c'est-à-dire que plus de stigmatisation apporte moins, une moins bonne qualité de vie, mais cela reste encore à déterminer par des analyses, car comme vous pouvez le constater, dans deux études sur 12, aucune association euh, n'est retrouvée. Et nous ne retrouvons plus également euh, les symptômes positifs qui, chez nous, ont été retrouvés pouvant évoluer euh, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Dans notre revue, on inclut principalement euh, des études transversales, ce qui explique qu'on ne puisse pas, faire, euh, de, ne puisse pas euh, avoir le sens des associations. En revanche, on peut déjà émettre une hypothèse, c'est que l'âge de début de la maladie précoce semble être une cause de stigmatisation, que la qualité de vie semble être une conséquence, et pour la dépression, cela reste encore à déterminer. Parmi les autres variables recueillies, nous vous présentons ici les plus communément étudiés. En orange, nous avons l'association positive. Par exemple, plus la sévérité des symptômes est importante, plus il y a de stigmatisation. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de résultats qui sont contradictoires, même si pour certains facteurs, une tendance se dessine. Euh, cela reste encore à déterminer. Parmi les variables euh, que Martin vous a présentées ultérieurement, des données ont été recueillies et notre méta-analyse s'attachera à essayer de retrouver des résultats statistiquement significatifs ou non. Pour conclure, donc, on vous a présenté un travail de méta-analyse qui a été commencé et qui est encore en cours. Euh, on vous a présenté donc, les premiers résultats qui sont les Z-scores qui permettent d'étudier euh, un des facteurs qui est potentiellement associé avec euh, la stigmatisation, donc la nationalité des patients qui nous a permis de classer les pays par stigmatisation. Les premiers résultats qu'on a pu vous présenter aussi de la revue de la littérature, donc avec notamment une association démontrée entre la dépression et la stigmatisation, et avec aussi l'âge de début des troubles. Et puis les facteurs qui seront plus à étudier, comme la qualité de vie, sur laquelle on a trouvé une tendance, et l'âge, enfin plein d'autres facteurs, comme, vous, comme on a pu vous expliquer, qui n'étaient pas concluants. Euh, donc, comme on vous avez pu voir, là, c'est des résultats généraux qu'on vous a présentés, donc qui concernent la stigmatisation personnelle dans son ensemble. Ce que pourra nous apporter en plus la méta-analyse, c'est d'étudier euh, chaque sous-type de, de stigmatisation personnelle, à savoir l'autostigmatisation, la stigmatisation expérimentée et perçue, euh, pour voir s'il y a aussi des associations entre chaque sous-type et euh, nous permettre ainsi de mieux connaître la stigmatisation du point de vue de nos patients et ainsi de nous sensibiliser un petit peu à leurs leur ressentis et de pouvoir par la suite comprendre un petit peu mieux comment on peut les aider par rapport à ça et comment on peut au quotidien dépister ces types de stigmatisation.